Dans une vidéo, je vous ai parlé des schémas dans une base de données, les schémas SQL, par exemple, un schéma contact qui est en fait un conteneur qui contient des objets comme des tables. Si vous regardez les schémas qui sont à votre disposition à l'intérieur d'une base de données, là j'ai déjà fait des modifications, mais si je vous prends une base de données euh, que je vais créer tout de suite, je vais l'appeler test, par exemple, voilà qui est fait, et si je regarde les schémas qui existent à l'intérieur, c'est dans Sécurité, schéma. Eh bien, je vais avoir ici un certain nombre de schémas, db-access-admin, backup-operator, data-reader, etc., qui sont terriblement semblables à des rôles de base de données déjà fixés. Les rôles permettent d'attribuer des autorisations, des privilèges. Les schémas, c'est des conteneurs. Alors pourquoi est-ce qu'on a les mêmes Eh bien, historiquement, dans SQL Server, avant l'invention des schémas, nous avions des propriétaires d'objets. Or, un rôle de base de données, c'est un principal de sécurité, c'est-à-dire c'est une entité qui peut être propriétaire d'un objet. Donc, historiquement, il était possible de trouver, alors c'était rare quand même, mais il était possible de trouver des objets qui appartenaient à un de ces rôles. Et lorsque, en 2005, Microsoft est passé au schéma, ils ont créé automatiquement des schémas qui portent le même nom que les rôles, de façon à pouvoir y attribuer les objets si, dans une base de données qui était mise à jour, vers la nouvelle version, 2005, eh bien si jamais il y avait des objets qui appartenaient à ce rôle. Mais dans la plupart des cas, dans 99,99% ,99 des cas, ça n'existe pas. Et donc, moi je trouve que ces schémas sont un peu énervants. Ce que vous pouvez faire, c'est les supprimer, il n'y a aucun problème, vous faites supr et hop, s'ils si ne vous embêtent pas, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'objets qui appartenaient ou qui étaient à l'intérieur de ce schéma, ce qui la plupart du temps est le cas. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est automatiser la chose si vous créez des nouvelles bases de données. Vous faites ici un clic droit, vous faites Générer un script en tant que Drop, comme ceci, vers une nouvelle fenêtre d'éditeur de requête, vous nettoyez votre Use si vous n'en avez pas besoin, on prend le Drop Schéma ici, et puis vous pouvez éventuellement faire ceci sur le suivant, Générer un script en tant que Drop tout. et là je vais prendre le presse-papier pour pouvoir le mettre en dessous. Et alors un petit truc, c'est que dans Management Studio, là je n'ai rien sélectionné, je vais faire CTRL-X, et quand je fais un CTRL-X sans sélection, je coupe toute la ligne, donc ça m'économise un petit peu de temps. Vous avez aussi une autre solution, vous faites comme ceci, Drop Schema, vous en faites plusieurs, comme ça, et puis vous glissez ensuite DDL-Admin, Deny, etc. Et puis là, je vais en faire un de plus, là j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V sans sélectionner, donc j'ai copier et coller la ligne toute entière, et j'en ai, ai un dernier, là, voilà, comme ça. Et je vais faire F5, ma base de données test n'a plus de schéma qui commence par DB, normalement. Alors je vais vérifier si j'ai DB owner, security admin, probablement. Mais vous voyez que comme j'ai exécuté ceci, de l'autre côté ça s'est pas mis à jour. Il faut que je fasse un clic droit sur le parent et je fais actualiser. Donc il me manque ça, effectivement. On va les supprimer juste pour vous montrer. Maintenant, ces schémas-là, ils sont nécessaires, ils sont liés à des vrais utilisateurs dans le, la base de données qui peuvent et qui ont, d'ailleurs ça c'est un vrai schéma, et ça aussi, ça c'est un utilisateur et ça aussi, qui peuvent avoir des euh, objets. Donc, ceci c'est le minimum, mais au moins vous avez nettoyé un petit peu vos schémas.